présenter un jeu qui s'appelle l'antique Gaspoli nous on a fait la règle du jeu et le plateau est du jeu. On est venu parce qu'aujourd'hui c'est une journée de restitution dans l'école élémentaire Boileau, d'un projet qu'on a mis en place en partenariat avec notre prestataire Cantine, la Fondation de Planète et l'Éducation Nationale. Euh, tout a commencé parce que donc, nous avons un partenariat de longue durée avec l'entreprise Scolarest et on souhaitait donc mettre en œuvre un projet autour de la thématique du gaspillage alimentaire. Pourquoi est-ce qu'il y a du gaspillage Parce que dans le film, c'est ça que le, les petits films vous montrent. Dans la vidéo, il y avait une petite fille qui voulait acheter des fraises et elle l'avait mis en derrière son frigo et elle avait mis plein de choses devant. Et après, ils ont laissé passer le temps et ils ont tout Et on a demandé à l'entreprise Colorès donc de nous trouver des établissements partenaires qui souhaitaient en fait rentrer dans cette démarche et faire partie de ce projet pilote. La ville de Montrouge a été la première à répondre. Donc on a répondu oui, pourquoi Parce que pour nous, le gaspillage alimentaire est un vrai défi du futur et du quotidien pour les enfants et les familles. Et puis ça nous permettait aussi de toucher du doigt l'alimentation. Donc ça a débuté par la cantine, par la restauration scolaire où chaque enfant devait mettre à part ses déchets alimentaires et donc, l'équipe de cuisine a récupéré les déchets et ensuite, au final de la journée, ils sont pesés et pour voir chaque jour l'évolution et pour pouvoir limiter ce gaspillage. kilos de déchets en Ces résultats ont été aussi euh, et bien, présentés avec les menus, pour voir les pics de gaspillage alimentaire, si c'était une problématique de recettes, ou si c'était peut-être des aliments que les enfants n'avaient pas encore trop l'habitude de manger. Maintenant, c'est vrai que ça les incite peut-être plus à goûter leur, leur repas avant de jeter systématiquement. Euh, à la cantine, quand on veut plus d'une chose qu'on n'aime pas, on propose toujours avant de jeter, pour savoir si quelqu'un en veut, et comme ça, on évite de gaspiller. Et euh, dans, dans cette idée, c'était de vous faire participer, vous, enfants parce que là, là, vous êtes jeunes vous avez plein d'idées et quand on voit l'aboutissement de, de, de votre travail de, de quelques mois je crois qu'on a eu mille fois raison de vous faire, de vous faire confiance 7 classes ont participé à un grand jeu qui s'appelle lanti donc pour pouvoir faire la restitution aujourd'hui chacune a participé à assembler le jeu et donc aujourd'hui c'était la réunification de l'ensemble du jeu On est assez fiers, on a aussi associé le périscolaire qui nous a fait certains des éléments du jeu donc vraiment on y tient ce jeu, on a vraiment envie de l'avoir pour chaque classe qui peut diffuser On était très heureuse d'être là aujourd'hui de voir justement tout ce qui a été appris, compris et réalisé par les enfants, y compris par des très jeunes, parce que ce sont des classes euh, du CP au CM1 qui ont participé. Euh, on a eu l'occasion de discuter du coup, avec les élèves qui nous disent que euh, leurs pratiques, leurs habitudes aussi, ont évolué, qu'ils ont compris des choses, qu'ils ont testé des recettes à la maison. C'est eux qui ont inventé le jeu, c'est eux qui ont suivi la formation et c'est hyper naturel. Donc je trouve que c'est des bons vecteurs, des bons, euh, bons éco-citoyens et je pense qu'ils euh, ont beaucoup de leçons à nous donner parce que euh, en tout cas, ils apprennent plus vite que nous, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu penses du gaspillage alimentaire C'est pas bien et ça pollue la planète.